Le titre est mensonger, je vous le dis tout de suite. Il y a écrit machine learning pour le biomédical. Je vais vous expliquer c'est quoi les problèmes pour faire du machine learning avec le biomédical. Il n'y a pas de machine learning du tout dans le talk. <rire> voilà, Qu'on soit clair là-dessus, euh, pour la bonne et simple raison que je ne sais pas en faire du machine learning. C'est mes collègues qui le font. Alors, euh, donc globalement, je vais euh, vous introduire un petit peu euh, comment on travaille chez nous parler un peu d'un modèle qu'on a développé parce que ça donnera un petit peu le cadre de pourquoi on en est venu à faire du Python et pourquoi j'ai réussi à convaincre tout le monde que le Python c'était bien et après on rentrera dans le vif du sujet de qu'est-ce que ça veut dire pour nous de faire du machine learning dans notre cas donc un petit mot rapide, moi je suis ingénieur de recherche au CNRS et je travaille à Compiègne, donc à une centaine de kilomètres au sud d'ici dans une université. J'ai une formation en automatique et robotique. Donc, Le développement, je savais à peu près ce que c'était, mais ce n'était pas ma spécialité. J'ai fait mon doctorat sur la modélisation des muscles lisses et j'ai appris le Python à ce moment-là, vers 2008, je pense, de mémoire. 2007, euh, parce qu'un après-midi, j'avais pas envie de travailler, j'avais envie d'automatiser les trucs que je faisais à la main. Et euh, je me suis dit, il oh, bah, y a déjà du, un bout de Python dedans, on va faire tout en Python." Euh, et maintenant, bah, je travaille principalement sur tout ce qui est modélisation des muscles, euh, que ce soit squelettique, donc euh, ceux qui font, nous font bouger, ou euh, strier. Et après, sur tout ce qui est implémentation de ces modèles, et euh, la simulation, le calcul, la visualisation, tout, tout ce qui va avec. Euh, le Python, dans notre labo, bah, quand je suis arrivé vers 2010-2011, euh, il faisait du MATLAB et du C. Euh, moi je suis arrivé, j'ai dit, bah, écoutez, euh, c'est bien gentil, mais MATLAB, je ne veux plus le voir, donc moi je vais faire que du Python et puis on va s'arranger entre nous. Voilà. Euh, et aujourd'hui, eh ben, nos modèles ils sont ancrés en Python, les interfaces graphiques, la visualisation, elles sont en Python aussi. Le traitement de signal, ça vient doucement au Python. Et euh, le machine learning, quand on a dit, bon, maintenant il nous en faut, on a dit, ben, on fera du Python. Euh, et pourquoi tout ça ben, En fait, parce que principalement le déclencheur, ça a été qu'on a réussi à développer un modèle euh, assez avancé de muscle strié dans le temps d'une thèse. Donc euh, l'étudiant est arrivé, il a fait son stage euh, chez nous. Euh, où on pensait faire du calcul numérique avec un solver euh, externe, machin, euh, on a vu que c'était pas pratique, donc on a dit, bah, c'est pas grave, on va tout faire nous-mêmes. Et en trois ans tout pile, on avait exactement le truc qu'on voulait. Ce qui n'était pas du tout, du tout gagné à la base. Euh, donc un petit mot sur l'approche qu'on a. Euh, on a une approche qui est globale euh, pour la modélisation, donc. Euh, le truc le plus important pour nous, c'est qu'il faut que ce qu'on met dans le modèle, ça ait un sens. C'est-à-dire qu'on puisse dire, ben, euh, l'entrée, ça représente euh, un patient. Les paramètres dedans, ça va être euh, la masse des muscles ou la, constante de réaction de telle, euh, enfin, la vitesse de réaction de telle réaction chimique dans le muscle. Et il faut que les sorties du modèle, elles veuillent dire quelque chose aussi. Pour qu'on puisse, euh, derrière, euh, interpréter tout ça et aller voir un médecin et lui dire, ben voilà, notre modèle, il dit que ça, parce que ceci, parce que cela, et du coup, euh, il peut en faire quelque chose. Euh, on fait aussi du multi-échelle, c'est-à-dire qu'en gros, on va modéliser de la cellule toute seule jusqu'à l'organe entier, euh, voire un peu plus, bah, ça dépend quand c'est nécessaire. On fait du multiphysique, donc il y a de l'électrophysiologie, de la chimie, de la mécanique, tout plein de trucs. Et pour l'implémentation, euh, bah, en fait, on a dit bon, bah, on va utiliser du logiciel libre. Euh, et on va aussi euh, arrêter de faire des bêtises de développer et réinventer la roue dans notre coin euh, tous les six mois. On va tous faire, euh, on va travailler ensemble, on va partager le code entre les différentes applications qu'on fait, autant que possible. Euh, et puis on va essayer de faire de l'objet orienté parce que c'est plus rigolo. Donc le modèle, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop rentrer dans la science. Hein, c'est juste pour vous donner une idée du, du machin. Euh, ça, c'est globalement l'idée qu'on avait au départ. On se dit « Ouais, on va faire un super modèle, tout ça, plein de trucs. Euh, » Et eh bien, en fait, c'est le schéma de ce qu'on a à la fin, qui est publié maintenant. Donc, euh, les résultats que je vais présenter après, ça part que de la partie électrique du modèle. Alors là, je vais pas... Je décris ça vite fait, hein, vous inquiétez pas trop. En gros, on dit que le muscle... Bon, on peut approximer ça par un cylindre. Hein. Donc, si vous prenez le... Euh, par exemple, nous, on travaille pas mal sur le biceps. Donc, si on prend le, le haut du bras... Ça marche à peu près comme hypothèse. Euh, C'est contrôlé par les, euh, les influx nerveux qui viennent du cerveau. On a la géométrie, tout ça. On sait comment se comporte le muscle dessous. Donc là, en fait, au milieu, on a un gros truc où on est en, euh, en fréquentiel. On a des grosses matrices euh, un peu méchantes. À la fin, hop, on fait une transformée de Fourier inverse pour revenir à du spatial et du temporel qui viennent plus, plus reconnaissable. On passe ça dans un modèle de grille d'électrodes comme on utilise expérimentalement. Où en gros, on a 64 électrodes, chacune qui enregistre le signal électrique qui est produit par le muscle. Donc, on, ce qu'on simule, c'est l'activité électrique au niveau de la peau. Et après, comment c'est enregistré et ça nous donne le signal. Et de ça, après, on essaye de dire des choses sur ben, ce muscle, comment il se comporte. Euh, donc là, on était content, on avait notre modèle. Alors, on va parler un petit peu de comment il marche. Euh, donc dedans, vous avez ben en fait, deux fichiers JSON qui rentrent dedans. Un qui décrit c'est quoi les unités qu'on est censé utiliser pour les paramètres. Un autre qui décrit ben, c'est quoi les valeurs et les unités qui sont attachées. Et au milieu, alors je ne l'ai pas représenté, mais juste là, quand ça rentre, on utilise une petite librairie qui s'appelle AstroPy, qui, qui est fait pour l'astronomie, mais qui a un joli sous-module d'unités et qui est très très bien fait et qui, en fait, fait que quand on a un médecin qui nous donne euh, des longueurs ou des poids ou des autres unités euh, un peu aberrantes, qu'ils aiment bien, nous, on peut tout mettre en système SI derrière, discrètement, et hop, tout roule. Donc, une fois qu'on a cette description-là, on va instancier un modèle avec euh, bah, le muscle, les unités motrices, alors ça, c'est le... le euh, euh, L'unité fonctionnelle, on va dire, c'est tout ce qui est piloté par un seul neurone, et les fibres musculaires dedans. Et après, on a la géométrie, donc avec les différentes couches de tissu, euh, le muscle en lui-même, l'os éventuellement dessous si c'est important, euh, la couche de gras, puis la peau. Notre grille d'électrode. Hop, tout ça. Avec ça, on va construire euh, bah, commençons recruter, euh, comment est recruté le muscle par le cerveau euh, quelles sources électriques sont créées au passage Comment c'est transformé, filtré par les autres tissus pour remonter jusqu'à la peau Comment la grille d'électrode va l'enregistrer Et après, hop, on enregistre tout ça dans un gros fichier HDF5 où on a l'anatomie qu'on a simulée. Quand est-ce que les fibres musculaires ont été sollicitées Quelle est l'image électrique sur la peau où sont nos électrodes et quels signaux elles ont enregistrés. Donc, alors ce ne sera pas très très lisible, mais en plus, euh, bon, je reviendrai à la fin. Euh, donc, tout ça s'est développé en Python 3. On était en Python 2 au début et puis on a dit, ouais, non, on, va, on a tout passé en Python 3. Les imports futurs, c'est très bien pour ça. Ça permet de faire le changement de façon pas trop violente. Euh, une, euh, on a vraiment une approche orientée au en fait, euh, chaque euh, bidule que vous voyez là c'est globalement des classes et on instancie tout ça, et tout le monde discute assez bien ensemble. Euh, on a passé pas mal de temps à optimiser notre code et à le rendre très modulaire euh, bah, pour tout simplement qu'on a développé un modèle, on est content. Et puis euh, six mois après, bah, on a un nouvel étudiant, on lui dit « bon bah, maintenant tu vas changer ça dans le modèle ». Le but c'est qu'il change juste le bloc qu'il a changé, qu'il n'ait pas besoin de toucher tout le reste. – et qu'on ne on repart pas de, à, à zéro. Et on a mis un peu de calcul parallèle dedans, euh, mais je reviendrai sur ça juste après, on va voir que c'est finalement pas super utile. Euh, on a en plus fait des interfaces graphiques, donc une, pour rentrer euh, ce que je vous disais, la description de la simulation, donc on rentre les différents éléments qu'on veut utiliser, euh, les paramètres, leurs valeurs et leurs unités, bon, là, je pense que personne n'arrive à lire quoi que ce soit, mais il va falloir me faire confiance, euh, et on a aussi fait des interfaces pour la visualisation des données parce qu'on se retrouvait avec plein de trucs à regarder et à pas trop savoir comment faire le lien entre tout ça. Donc là, on a euh, la géométrie du muscle, quand est-ce que les différents composants sont activés, l'image hum, électrique à la surface de la peau, les positions des électrodes, les valeurs à un instant T sur les électrodes, le signal Temporelle sur une seule de ces électrodes et la, la vue fréquentielle pour savoir si tout allait bien. Et l'intérêt c'est que ça, du coup, ça évolue dans le temps, on peut faire des screenshots, des vidéos dessus pour montrer comment ça se passe. Hop. Alors, le problème qu'on a eu, c'est que bah, notre modèle, était, il était très chouette, euh, on était vraiment contents, le problème c'est qu'il prenait un petit peu longtemps à calculer. Entre eux, alors ça dépend à quel point le MVC, c'est maximal, maximal Voluntary Contraction. Donc en gros, plus on lui demande de générer une force importante, plus on va avoir besoin d'avoir euh, une portion importante du muscle qui se contracte et du coup, bah, plus on a de choses à calculer dedans. Donc Du coup, bah, plus c'est long. Le problème, c'est qu'on avait des temps de calcul qui allaient entre deux jours et euh, beaucoup. Alors, en soi, c'est pas très très grave, les simulations longues, on en fait souvent, mais euh, on savait qu'on allait vouloir faire des analyses sur ce modèle-là, qui allait demander de le simuler souvent, euh, et du coup, euh, que chaque simulation prenne 90 heures, c'était pas possible. Donc, déjà, le premier truc qu'on a fait, on a sorti euh, multiprocessing, on a dit, bon, on a des machines avec plein de cœurs, euh, on peut découper assez facilement euh, ça en disant euh, chaque euh, chaque lot de fibres on le calcule séparément ça, ça fait plutôt pas mal euh, et du coup bah si on met 10 cœurs, bah, c'est presque linéaire on a des gros des gros échanges de données à la fin pour, pour sommer le truc donc c'est pas tout à fait linéaire et ça se calerait pas très très bien honnêtement je pense qu'à plus de 20-30 cpu pour un muscle on gagnerait plus rien mais ça fonctionne. On a divisé par 10 notre temps de calcul, ça commence à être sympa. Sauf que 10 heures par simulation, ça reste beaucoup pour nous. Donc on s'est dit, ben on va regarder qu'est-ce qui consomme du temps de calcul. On a fait du profiling en pagaille, et on, on est arrivé à la conclusion que ce qui prenait du temps, ben en fait, c'était vraiment nos calculs de source à l'origine. Parce que là, je vous mets qu'on calcule par fibre, ou par bloc, on va dire, logique, euh, des fibres dans le muscle. Euh, J'ai pas mis les stats, c un peu dommage, euh, si on veut avoir quelque chose de réaliste on est en centaines de milliers donc ça veut dire faire des centaines de milliers de fois un calcul qui est assez simple mais ça reste des centaines de milliers de fois et les blocs euh, logiques les unités motrices c'est des regroupements de quelques centaines de fibres et elles ont la particularité puisqu'elles sont commandées par le même neurone bah, d'avoir des propriétés très proches donc du coup on s'est dit bah puisque on sait que ces trucs-là ont des propriétés proches. Ils sont, elles, s'est mélangée. Donc spatialement, on ne peut pas trop découper. Mais fonctionnellement, on peut découper, dire ben « bah voilà, tout ce groupe-là, il a la même commande, c'est synchrone, euh, les propriétés sont proches, la zone euh, géographique, on va dire, est proche aussi. » Donc si on fait une source globale plutôt que la somme de toutes les sources unitaires, on ne doit être pas trop loin. Alors ici, vous verrez, quand on a fait le, la première implémentation avec mon étudiant, qu'on n'était pas loin du tout. En fait, avec ça, ça marchait très bien. Euh, on avait une erreur de quelques pourcents, euh, ce qui est assez acceptable. Euh, et avec des petites corrections, euh, ça passait c très bien. Et par contre, du coup, on passe de 90 heures à 40 minutes. Alors du coup, on fait plus des centaines de milliers de calculs, on en fait quelques centaines. Donc il y a vraiment un, y a un gain dans le nombre de calculs, plus après un peu d'optimisation dans les façons de faire, mais qui font qu'au final, euh, bah, ça dépend hein, selon la, la charge, mais on gagne entre x100, fois x150. Fois Alors là, on est toujours sur un cœur. Et globalement, euh, tout ce qu'on a fait, c'est utiliser NumPy euh, qui existait déjà. Il n'y a pas de, gros, euh, de grosses optimisations en termes d'écriture du code. Par contre, on a pu faire ça parce qu'on avait plein d'outils qui nous permettait de profiler le code, de regarder, d'aller finement regarder est-ce que c'est la ligne truc ou la ligne machin, est-ce que c'est telle fonction, comment on l'appelle. Et avec ça, on a pu dire, ben voilà, le bout qu'il faut optimiser, c'est celui-là. On avait, ça c'est un coup de bol, euh, au niveau algorithme, une possibilité d'optimiser, et on a gagné plein de temps. Ben, c'est super, on a un modèle rapide. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire Et bien, ce qu'on en fait, déjà tout de suite, c'est de l'analyse de sensibilité, alors ça je ne vais pas rentrer dans le détail, en gros c'est faire une analyse sur le modèle pour savoir qu'est-ce qui est important dedans. Euh, donc on va définir bah, c'est quoi l'espace de paramètres qu'on veut explorer, il va nous faire un plan d'expérience, avec nos moulinettes on génère bah, nos fichiers JSON d'entrée, hop, on rentre ça dans le modèle, il nous calcule les signaux, on extrait des features et pouf, ça marche. Alors là on utilise 30 paramètres d'entrée. Et pour analyser ces 30 paramètres d'entrée, ben il nous faut faire un millier de simulations. Donc vous vous doutez bien qu'avec 90 heures par simulation, c'était juste pas possible. Là, maintenant, ça tourne une analyse comme ça, elle tourne en 2-3 jours. Et la version, euh, l'algorithme qu'on va utiliser ensuite, euh, on a fait un premier calcul. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est 35 000 simulations pour avoir le résultat d'analyse sur le modèle. Donc là, on est parti sur quelques jours de calcul en balançant tout ça en parallèle euh, sur une grosse station. Ok, donc là, vous avez vu un petit peu le, ce qui a fait qu est, que j'ai réussi à dire à mes collègues, vous voyez, Python, c'est bien, ça marche. En peu de temps, on peut faire des trucs super chouettes et c'est utile. Donc du coup, quand on a eu un projet cette année où il a été question de ben, on va faire du machine learning pour étudier le vieillissement, et que j'ai dit, ben, on va faire ça en Python, on m'a dit, ok et donc là, la question s'est posée, bon, bah, alors du coup, c'est quoi nos contraintes Donc l'idée de ce projet, ça va être d'analyser objectivement le vieillissement au travers de mesures d'HDEMG, donc, donc ce que je vous ai montré. On étudie le signal électrique qui est produit par les muscles avec des grilles, avec plein d'électrodes, et un petit peu d'accélérométrie pour avoir les mouvements globaux de la personne. Euh, actuellement, ce qui est fait par les gériatres, c'est ça. Ils prennent un chronomètre, ils disent à la personne levez-vous, allez là-bas, revenez vous asseoir. Clic, clic, 8 secondes, 2, ah c'est un peu plus lent que ce que j'attendais. Donc, il y a peut-être un truc. Et en test de clinique, simple, ça s'arrête là. Après, euh, il y a des questionnaires sur la vie courante, il y a des examens euh, d'imagerie qui permettent d'avoir des infos. Sauf que les examens d'imagerie, c'est coûteux, il faut attendre. Donc du coup. Ben on le fait quand on sait qu'il y a déjà un problème. L'idée qu'on a là, c'est de dire si on peut avoir une méthode qui est très simple, qui ne coûte pas grand-chose, euh, et qu'on peut filer à plein de professionnels de santé, et ben on peut faire des estimations sur des gens qui n'ont pas encore de problème. Et dire attention, euh, vu votre, euh, votre index, machin, euh, ben il faudrait peut-être faire un peu plus de sport, il faudrait peut-être vérifier qu'il n'y ait pas un souci quelque part, et en fait, faire de la prévention plutôt que d'attendre que les personnes à 70 ans soient gravataires. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va enregistrer l'activité électrique des muscles de la cuisse, en même temps, euh, on enregistre l'accélération du tronc et on prend bah, comme référence le fait de se lever d'une chaise. Parce que c'est une action de la vie courante qui n'a pas trop d'effet d'entraînement euh, euh, dessus et donc l'idée c'est de dire ben, on va enregistrer ça sur des personnes euh, dont on a a priori euh, des infos pour dire qu'elles n'ont pas de problème sous-jacent, des personnes où là, on, les, les gériatres nous disent là il y a un souci on rentre tout ça dans du machine learning et à la fin ça nous fait un joli score qu'on puisse dire aux gens et c'est là que les problèmes commencent alors le plus gros problème qu'on a euh, c'est pour les données nos données elles, elles coûtent très cher parce que, alors, euh, dans ce cas-là, on veut enregistrer des données sur des personnes âgées, euh, particulièrement des gens qui ont des problèmes de fragilité. Euh, donc, du coup, il bah, y a des procédures de comité d'éthique, ainsi de suite, qui sont tout à fait indispensables, mais qui sont longues. Euh, là, pour ce genre de truc-là, on est sur 6 euh, mois, 1 an, pour avoir les, les accords, pour faire un enregistrement qui est totalement non-invasif. Hein. On colle des, une grille d'électrode sur les gens, on leur dit « levez-vous ». Donc c'est assez simple, mais du coup, euh, et entre autres dans ces, euh, ces procédures, on doit donner le nombre de gens. Donc si on nous dit, bah en fait, c'était vos données sont super bien, mais il nous en faut deux fois plus, bah, ça veut dire qu'on est reparti pour un an. Parce qu'il faut demander une extension du truc, ainsi de suite. Euh, donc c'est déjà compliqué de ce point de vue-là. Euh, le problème derrière, c'est que une fois qu'on a notre beau, euh, notre beau papier du comité d'éthique qui dit qu'on a le droit de faire nos mesures, eh ben, il faut qu'on trouve des gens qui veuillent bien qu'on les mesure. Donc du coup, il faut euh, aller voir euh, bah, les patients potentiels, les gens dans les maisons de retraite, leur expliquer, voilà, on, on fait ci, ce, ça, le reste. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enregistre eh ben, ils ne veulent pas toujours. Du coup, il faut euh, demander à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour remplir les 100 personnes qu'on veut enregistrer. Et en plus, le dernier truc, c'est qu'il faut qu'on fasse ça dans un hôpital. Et donc, du coup, il faut qu'on arrive à caler notre projet de façon à ce que ça rentre dans la routine de l'hôpital. Parce qu'ils n'ont ils déjà pas le temps de faire leur travail normal. Si on leur dit « alors en plus, il euh, va falloir que vous passiez une heure à faire ça sur chaque patient, c'est pas possible. » Donc, il faut qu'on arrive à avoir un truc qui cale. Donc, du coup, le, euh, le truc que j'ai souvent entendu euh, là, « le, bah, avec plus de données, ça marchera ». Ben chez nous, euh, plus de données, euh, c'est compliqué. L'autre aspect, par contre, c'est que nos données elles sont hyper riches. C'est-à-dire que quand on fait un enregistrement sur une personne, et ben on va avoir euh, l'EMG, donc l'activité électrique, ben on a 64 signaux temporels à 4 kHz. Donc ça fait un sacré paquet de données. Euh, et en plus, ces données, elles sont euh, spatio-temporelles. On sait où elle se trouve sur la grille d'électrodes, donc on a des infos spatiales, des infos temporelles. Euh, donc C'est assez riche. Euh, sur ça, en plus, on peut extraire des dizaines de features. Alors, est-ce que c'est l'amplitude du signal qui compte Est-ce que c'est son contenu fréquentiel Est-ce que c'est la corrélation entre les voix Et ainsi de suite. Euh, ça, après, on peut le gérer bah, soit spatialement, soit temporellement, soit les deux. Euh, et pareil, on a un accès main, donc ça nous rajoute encore des infos, euh, les vitesses, les accélérations, les énergies, euh, comment les trucs sont euh, reliés ensemble. Et donc la question qu'on se pose, c'est ben, est-ce qu'on a trop peu de données ou au contraire juste trop Et après, on a d'autres contraintes qui sont assez liées à notre approche. Euh, on a des problèmes de robustesse de ce futur algorithme de machine learning. Euh, c'est que nos données, elles sont assez sensibles aux conditions expérimentales. Alors, en gros, si on place pas tout à fait la grille d'électrode au même endroit, bah, on ne va pas voir la même chose. Euh, entre deux personnes, bah, l'anatomie est pas tout à fait la même, donc on a des différences. Mais entre avec la même personne, en mettant la grille tout pareil au même endroit, on peut avoir des différences. Est-ce que la personne est fatiguée, pas fatiguée, euh, ainsi de suite. Euh, on a bien sûr des problèmes de, pré de, oui, de précision, on va dire, euh, bah, parce que c'est une application à vocation médicale. Donc du coup, euh, comme on aimerait bien à la terme que ça devienne un outil d'aide au diagnostic, bah, si on a des, des faux positifs ou des faux négatifs, c'est grave. Si on dit à quelqu'un « Non, tout va bien, vous êtes en très bonne santé » et que bah, ce n'est pas le cas, c'est un gros problème. Ou au contraire, si on dit à quelqu'un « Ah, vous avez peut-être un problème grave » alors qu'en fait, non, tout va bien, ça pose des soucis. Donc c'est un truc qu'il faut vraiment adapter au mieux. Euh, on a un problème de supervision des algorithmes parce que, bah, comme je vous l'ai montré, pour l'instant, on n'a pas de méthode objective dans l'ensemble, c'est beaucoup subjectif. Et donc, du coup, vous dire euh, bah, « est-ce que l'algorithme, il a bien classifié ou pas bien classifié ?», c'est n'est pas très évident. À part euh, bah, donner ça à 10 gériatres et trouver 10 qui soient d'accord sur les, les données, c'est pas facile. Euh, on a un problème aussi de calcul, alors ça c'est peut-être le moins intéressant du lot, je pense que celui-là on pourra assez facilement le résoudre, c'est que bah, c'est un examen, si on répond trois semaines après, bah, ça ne sert pas grand-chose au médecin, il a déjà pris sa décision depuis. Et le dernier point, c'est que nos utilisateurs, ça va être des médecins, des kinés, des infirmières, des gens qui n'ont pas de formation particulière en informatique. Euh, qui n'ont pas le temps ou l'envie de l'avoir aussi. Donc du coup, il faut qu'à la fin, l'outil soit utilisable bah, sans compétences particulières. Qu'on leur dise, voilà, il y a une jolie interface, vous cliquez là, ça, et à la fin, il y a un score qui s'affiche dans un coin. Et donc du coup, au final, on s'est dit, bah, on va faire tout en Python, pour des raisons variables. Alors déjà, euh, vu qu'on a besoin de faire des prototypes et tout ça, il nous faut une méthode qui soit assez facile à mettre en œuvre. Euh, bah après, sur ça, on a déjà tout ce qu'il faut. Et entre SciPy pour le traitement de signal, Scikit-Learn pour le machine learning, on devrait tout à notre bonheur. Et les autres librairies de machine learning qu'il y a en plus en Python, ça devrait aller. Euh, comme nos utilisateurs finaux ne seront pas des développeurs, eh ben on ne va pas leur donner une interface en ligne de commande ou une API. On va leur donner une jolie interface. Alors, client lourd, client web, on ne sait pas encore. Mais ça, ben on a tout ce qu'il faut aussi en Python. On a Matplotlib, Seaborn pour faire des jolis graphes. PQT pour les interfaces lourdes, et Django, Flask et compagnie pour de l'interface web. Euh, on veut utiliser le, les problèmes de calcul. On peut profiler, on a Numba, Dask et les trucs de, de deep learning éventuellement s'il faut sortir de l'artillerie lourde. Et ce qui est pour moi très intéressant, c'est que tout ça on va pouvoir le faire avec un seul langage. Donc du coup, moi je suis le seul développeur de l'équipe, donc du coup il faut que je gère un peu tous les étudiants qui vont travailler là-dessus. Euh, et la question c'est, bah, si ils font euh, un langage A pour un truc, un langage B pour l'autre et un C pour le troisième Je suis obligé de changer de langage chaque fois que quelqu'un vient me parler C'est compliqué Là, euh, on peut tout faire avec le même langage et que ce soit assez efficace euh, Du coup, bah, on peut avoir des outils standardisés pour euh, le code qu'on fait Et comment on le maintient et comment on gère le code euh, Et avec tout ça, de façon assez simple et il n'y plus qu'à faire le travail. Hein. Euh, J'espère que je reviendrai l'année prochaine pour vous dire « Ouais, on a un truc qui marche, regardez !» Normalement, on <rire> va les doigts. Et voilà, donc, euh, pour l'instant, on a un projet européen qui est sur euh, définir bah, le dispositif d'enregistrement et un prototype de l'algo de Machine Learning. Et ce qu'on aimerait bien faire un jour, si euh, l'Europe euh, ou d'autres structures nous donnent encore plein de sous, bah, c'est intégrer le modèle que je vous ai présenté avant, pour qu'en plus de juste faire notre analyse des sillons, on puisse revenir à des paramètres physiologiques, dire bah, « on a enregistré ça, ça veut dire que d'après notre modèle, les paramètres physiologiques de la personne sont ceci, cela, le reste, et de ça, on peut peut-être rajouter encore une couche euh, d'information. Voilà. d'informations. » J'ai laissé mes contacts s'il y a besoin. Et merci si vous avez des questions. Je pense qu'on a un petit peu de temps. Donc, est-ce que euh, par rapport aux autres applications dans le domaine médical, est-ce qu'ils ont des, des réussites avec les capteurs de ce type Et deuxième... Euh... Oui, on, on va faire une ouais. à la fois. Euh, donc, la... Ouais. donc, la question, c'était, euh, vu que c'est assez compliqué de travailler avec des données médicales, est-ce qu'on a déjà des euh, réussites avec ce type de capteur euh, Alors, pas sur du machine learning, mais on l'applique également sur la euh, prédiction d'accouchement prématuré. Et euh, on a maintenant des algos qui, à partir juste des sillons électriques, sont capables assez bien de discriminer, de dire attention, cette contraction-là, c'est probablement une menace d'accouchement prématuré, ou non, c'est une contraction de grossesse normale, tout va bien. Mmh. Par contre, on a encore la couche de modèle derrière pour savoir pourquoi. Et deuxième question, euh, je pense que plusieurs personnes ont un peu le même, la, la, la même question, la, comment est-ce qu'on assure un, le respect du RGPD, dans le domaine médical Alors, la deuxième question, c'est sur le respect du RGPD dans le médical. Alors, euh, je ne suis probablement pas le mieux placé pour y répondre parce que je ne suis pas très, très au fait des trucs. Euh, pour ce qui est de notre cas particulier, ce qui rentre dans l'algorithme de machine learning, c'est juste les signaux. Et rien du tout, on ne sait rien sur la personne de façon, on a juste euh, voilà, la classification de dire, euh, je crois qu'on a l'âge calendaire avec pour pouvoir placer, et c'est tout. Donc comme ça, nous, de notre côté, on est totalement anonymisé, enfin, on ne sait rien sur les données, comme ça, tout va bien. C'est les médecins qui font l'enregistrement, qui gèrent les patients, qui, eux, ont ce problème-là de savoir comment rendre ça compatible avec tout le monde. Voilà. Oui. Je ouais. un moment on entre des données, euh, que ce soit des stats ou autres, sur le, le développement précédent du patient, ses antécédents, etc. C'est vraiment juste les signaux qui sont... Oui, alors, je répète la question, c'est, euh, ici, est-ce qu'on a des données sur les antécédents des patients pour notre classification Et c'est, non, le, le médecin qui fait les enregistrements, qui gère les patients, lui, bah, connaît les patients, a les infos, et du coup, de son côté, peut nous dire... Euh, pour la vérification est-ce que c'est un patient qui a un problème ou non sans nous donner la nature euh, mais d'un point de vue algorithmique non on ne sait rien du tout dessus pour justement euh, ne pas se baser sur des données qui pourraient être problématiques derrière oui. alors pour la récupération des données bah, en fait c'est assez facile parce qu'on a une petite équipe et c'est une seule personne qui récupère les données donc pour ça, et après on a un stockage partagé pour les fichiers. Y a des malades, si elle des... est malade, si elle est on fait comment eh ben de tout... ben On fait pas, en fait, parce que euh, bon, c'est elle qui est habilitée à faire ce travail-là. Et euh... Il a pas de... Non, bah ben après, le c'est la... la magie du laboratoire de recherche. Hein. On est, euh... Moi, je suis ingénieur de recherche pour plusieurs projets, et on a un doctorant et un postdoc pour travailler sur ça. donc. Euh... C'est eux qui font, et s'ils ils ont intérêt à pas être malades, c'est tout. Moi, j'ai une ouais. question. Euh, J'imagine que du coup, ce, ce genre de projet dans le milieu médical, il doit y avoir beaucoup d'équipes qui travaillent sur des choses similaires à tous les endroits du corps, à faire des modèles, à faire des mesures, ouais. etc. Et euh, je me dis que pour un médecin, ça doit être assez compliqué d'avoir un peu... d'avoir tous ces projets qui, qui existent, de savoir... Bah, lequel ils peuvent utiliser, euh, d'avoir une liste un peu de tout cela. Parce que euh, se passer. Euh. Alors la question c'est, est-ce que pour les médecins, il y a moyen d'avoir une vue d'ensemble en fait, de, des différents projets euh, sur ça euh, Il y a une structure qui existe en Europe qui s'appelle le VPH, Visual Physiological Human, qui regroupe à peu près, ce n'est pas forcément exhaustif, mais euh, qui veut fédérer tous les projets de modélisation de l'humain justement. Euh, bah pour qu'on soit au courant les uns des autres et qu'on arrive à montrer euh, clairement qui fait quoi sur les domaines. Euh, après, euh, c'est vrai que pour euh, quelqu'un qui n'est pas spécifiquement des domaines, ça peut être compliqué à approcher parce que c'est la communication euh, grand public, il y a encore du travail à faire. <rire> Alors, Et à quel pourcentage on considère que bah c'est OK Alors, le, la question c'est euh, vu qu'on a des données assez complexes, comment on peut analyser leur qualité pour savoir si on peut les rentrer derrière Et ben, c'est justement une partie, alors j'en ai pas parlé là parce que c'est moins mon rayon, mais de la partie de traitement de signal où en fait euh, on connaît assez bien les propriétés des signaux qu'on est censé enregistrer on connaît pas trop mal les propriétés des bruits parasites qu'on a avec. Et on a des algos qui vont nous faire, par exemple, sur la grille, on va pas forcément utiliser les 64 voix pour chaque personne. On va aller, euh, voix par voix, euh, faire nos mesures, euh, une fois que c'est enregistré, et dire, bah, voilà, la voix Intel, euh, les données sont trop loin de, de ce qu'on peut attendre, ou c'est zéro tout le temps, par exemple. Euh, donc, cette voix-là, on va l'éliminer de la classification. Donc là, c'est des algos automatisés, ou euh, je ne suis, je suis pas le plus à même à répondre après sur les détails. Mais oui, on a une couche de euh, au moins de vérification des <rire> données, et de sélection. Dernière question Enfin moi, ouais. <rire> <Oui, oui. rire> euh, j'ai une dernière question en fait, je vais rebondir un peu sur sa ouais. question à lui sur la validité des données. Ça vous, ça vous est déjà arrivé de devoir euh, faire des mises à jour, soit euh, du code d'acquisition ou du hardware qui sert à faire l'acquisition de tout ça Est-ce que potentiellement ça pourrait changer un peu les biais ou le bruit généré ou... Alors, le, la question c'est est-ce qu'on a, est -ce qu a déjà fait des mises à jour soit de notre code d'acquisition, soit du matériel et voir quel impact ça pouvait avoir euh, bah, Heureusement, on a déjà plusieurs matériels différents en fait, on a euh, des devices portables et d'autres de table qui sont un peu plus gros et on n'a pas du tout les mêmes propriétés de signal dessus on a différents types d'électrodes qui ont pareil pas les mêmes propriétés et du coup, on enregistre déjà avec les différents matériels pour justement se prémunir de ces risques-là. Et que, ben voilà, c'est quand notre fournisseur nous donnera le nouveau device super que ça ne change pas tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci.